Au niveau des, des besoins de répit, euh, c'est évident que beaucoup de familles ont besoin de répit. Mais une chose qui me, qui me chagrine un peu, c'est que bon, moi je fais depuis peu hein, mais de l'écoute aux familles au niveau de leur taïm, euh, sur Carcassonne. Et ce sujet-là n'est jamais, euh, jamais évoqué. Oui. Alors j'ai l'impression que les personnes ben, vivent ce problème, vivent ce problème dans leur coin. Pas, euh, et, et ne s'expriment pas, ne partagent pas, ne partage pas et, ne, et ont des difficultés à, à trouver des solutions et à même aller chercher des solutions. C'est pour ça qu'on est vos vous, pour euh, tracer des pistes assez, de réflexion là-dessus. Voilà, euh, bon, moi, je n'ai pas une, une longue expérience, puisque ça fait à peu près euh, six mois que je, que je fais cette écoute aux familles. Mais euh, autant qu'on me pose des questions sur les tutelles, sur euh, euh, des placements, sur des difficultés euh, pour des personnes âgées à trouver des places. Sur... Mais euh, ce, ce sujet-là, qui pourtant me paraît euh, primordial pour beaucoup de familles, n'est pas évoqué. Parce que je vous dis, je pense que les familles ben, euh, sont... Je ne sais pas si elles se l'interdisent, comme dit Marie-Claude, mais je pense qu'elles sont isolées et... Et qu'elle ne cherche, enfin, qu ne cherche pas, euh, qu'elle qu n'arrive pas à, à, à chercher ou à trouver des, des solutions. Mais si cette parole n'est pas sollicitée, ça peut voilà, empêcher alors, euh... les gens de l'exprimer parce qu'il y a peut-être une gêne, justement, à oui, dire oui, qu'on a besoin c'est sûr, de... sûr. Alors bon, est-ce qu'on ne va pas suffisamment vers elle est-ce que voilà, ça, c'est. Euh... Je crois que pour répondre, à, à faire un écho à ce que vous dites hein, et ouvrir sur d'autres choses parce que c'est un travail hein, de. Pas d'écoute, hein, mais de déculpabilisation. Il y a un collectif au sein de l'UDAF, hein, autour des aidants familiaux, qui est élargi. Euh, L'AFDAI, Badapeyoz est, est représenté, d'autres associations, l'APF, l'UNAFAM, etc. Et euh, c'est pas la question des aidants familiaux. Ce besoin, euh, il est... Euh... Il est concret et je crois qu'il y a une réflexion qui est en train de se, de, de se mettre en place. Donc on vous invite, on nous invite à, à y participer. Voilà, on, on voulait dire ça en guise d'ouverture, hein, Mme Casson, hein, parce que c'est un vrai sujet qu'on ressent, comme qu me l'attend et qui ne s'exprime pas. Oui. Juste par rapport aux édames, euh, à, au répit... L'Afdaïm a des solutions euh, euh, alternatives, pas toujours possibles, mais euh, des, euh, en cas d'urgence, il y a un accueil de la personne handicapée qui permet à la, aux parents de se reposer. Il y a aussi euh, des, des, euh, on dit, en alternance, des, des accueils en alternance qui sont proposés. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de place, que tout est pris et que donc euh, je pense que ce que dit René c'est que les familles n'en parlent pas parce qu'il y a peu de solutions pour le moment en eh, parler c'est déjà des... <coughs> commencer à... René à de tu, tu veux compléter euh, et puis, je, et puis je, on je, va passer je, Et là, je, ça vaut, je voudrais revenir sur autre chose excusez moi c'est sur quelque chose qui a été évoqué par madame et, et par euh, monsieur aussi c'est le problème des personnes qui ne savent pas qu'elles ont de l'argent la, en, comment dire, en banque, en banque, en banque et, que, et, et des tutelles, je parle pas pour la TDI, je ne veux ah, pas attaquer si. la TDI, mais, mais je tout veux dire... Toujours des bienveillants <rire> aussi. <rire> Si la, parole, entendu, est libre, que, bon, on la parole est libre. J'ai entendu qu'on refusait à des personnes qui avaient de l'argent, qu'on refusait de leur en donner, je trouve ça enfin, ouais, oui, complètement scandaleux. scandaleux le mot. Et voilà, donc je ne sais pas s'il faut peut-être trouver une solution, quoi, parce que bon, je suis dans le cas où, comme Marie-Claude, bon, mon fils est avec moi, donc pour l'instant, il n'a pas de, de, de problème de reste à vivre et autres, Mais euh, j'essaie je, de mettre justement beaucoup d'argent de côté pour lui, et ça me que le jour où je serai plus là, ben on lui dise Ah, mais ben non, non, non tu peux pas faire ça, tu peux pas aller. Bon, il adore le foot et le rugby, non, non, tu peux pas y aller parce que tu n'as pas d'argent. On sait euh, que vous ne pouvez pas, vous vous là, vous pouvez pas, pas aller en vacances parce que vous n'avez pas d'argent. Bon, voilà, ça je trouverai ça. C'est euh, très là. important. Donc, le thème de cette journée et notamment de cet après-midi. Non, pas autour de ces questions, mais ces questions vont revenir. Nicole Pria va, va nous éclairer. À la fois comme professionnels, comme famille, on a à s'interroger. Et c'est bien pour ça qu'on a posé de façon transparente et libre voilà, euh, aujourd'hui que... la question de l'argent dans toutes ses dimensions. Donc, là on est obligé de, de, vite. de passer à la séquence mm -hmm. suivante. En tout cas, c'est une invitation à continuer à travailler en diode, les familles, l'UDAF euh, et des réseaux euh, d'aidants familiaux.